Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à l'installation de Cesium. Alors qu'est-ce que Cesium? C'est un logiciel qui nous permet de faire des échanges en monnaie libre. Euh, je mettrai l'adresse en bas de la vidéo. Et puis également, pour ceux que ça intéresse, je mettrai l'adresse sur ce qu'est une monnaie libre, notamment la June. On retourne donc sur cesium.app. On va cliquer là-dessus pour télécharger cesium. Donc la version, c'est la 1.6.5. On voit que l'application a été développée pour euh, plusieurs systèmes d'exploitation, notamment les smartphones et puis euh, les systèmes classiques Linux, Windows, Mac. Et puis euh, il y a trois, quatre, euh, voilà, il y en a quatre, quatre autres euh, téléchargements possibles. Donc nous, on va, enfin moi, je vais utiliser plutôt Linux. Donc je clique là-dessus. Euh, on va enregistrer l'application sur le bureau. Ok. Voilà, je fais enregistrer. Je vais maintenant fermer ici le navigateur Firefox. L'application est ici, je vais la mettre au milieu. Alors on va faire un petit clic droit, on va aller dans les propriétés, et on va aller ici dans Permissions, et on va ici faire Exécution, Autoriser l'exécution du fichier comme un programme. Alors ça c'est valable hein, bien sûr que pour euh, oui, euh, Ubuntu. Pour les systèmes Mac et Windows c'est beaucoup plus simple. Maintenant une fois que c'est fait, on va double-cliquer là-dessus. Donc ce qui lance une fenêtre, on va pouvoir maintenant cliquer sur « install ». On va taper le mot de passe, on s'authentifie, voilà. Césium est installé, on va retrouver ça en cliquant ici sur « afficher les applications ». On va faire une petite recherche, on va chercher Césium, voilà il est ici. Et on n'a plus qu'à cliquer, et automatiquement la fenêtre s'ouvre. Et puis ça ressemble à ce qu'on avait avant sur les navigateurs, il nous reste plus qu'à nous connecter à notre compte et on peut comme ça euh, continuer à échanger en monnaie libre. Voilà pour ce, ce petit tuto. J'espère qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à poser des questions et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.